Donc, j'accueille physiquement les clients et je les oriente donc vers les réceptionnaires. En général, ce sont des personnes qui ont rendez-vous. Autrement, ça peut être des personnes qui viennent aussi rechercher des renseignements tout simplement. Par ailleurs, je suis aussi chargée de la gestion d'un parc de location de véhicules. Euh, donc euh, on, on prête en fait des véhicules euh, à nos clients qui amènent leurs leur véhicules en réparation. Et euh, donc je suis chargée de la gestion de ce parc hein, qui est à peu près, euh, on a une petite vingtaine de voitures en prêt. Voilà, donc il faut faire des contrats de prêt et, euh, et les donner aux clients, les présenter et les donner aux clients. Voilà. Depuis euh, combien de temps exercez-vous ce métier Alors je suis ici depuis euh, près de 7 ans. Voilà, donc j'ai commencé ici sur un poste qui était plus de standard, standardiste. Et je suis sur ce poste aussi depuis juillet 2015. Donc c'est tout neuf pour moi, mais bon ça reste, j'étais juste à côté avant, donc sur le, le même site. Donc c'est juste mon poste qui a évolué. Donc je fais plus de choses maintenant. C'est un petit peu différent. Je suis vraiment sur la part accueil et après vente. Avez-vous exercé d'autres métiers avant? Euh, oui, <rire> euh, bon, j'étais j'étais une petite dizaine d'années dans l'enseignement, n'ont rien à voir, et euh, je suis revenue en fait, j'avais une formation de secrétariat à la base, donc j'étais prof en secrétariat, et je suis revenue en fait à... À la formation que j'avais sur un poste de secrétariat. J'exerce euh, le secrétariat et le commerce depuis, euh, bah, depuis euh, donc, du coup, une dizaine d'années aussi à peu près. Voilà. Les qualités nécessaires. Les qualités. Oui. <rire> le sens de l'accueil, le sourire. Oui. <rire> voilà, la patience. Euh, L'écoute. Voilà, euh, avoir une bonne compréhension aussi de, des demandes des clients. Donc être à l'écoute euh, et puis bah, répondre euh, aux demandes des clients. Euh, voilà. Et toujours rester patient et serviable, surtout. Quoi. Oui. Voilà. Hein